Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui n'est pas vraiment un tuto, qui va être ici euh, une, euh, un zip que je vais vous fournir dans l'article que vous allez retrouver sous la vidéo, euh, tout simplement pour installer très facilement la SDK Android pour ceux qui auraient des difficultés. Alors je vous rappelle que pour installer la SDK, on va aller au niveau d'edit... Euh, preference, et ici on va aller au niveau des external tools, et on peut voir ici que j'ai bien la JDK installée mais que je n'ai pas la SDK. Donc ce qu'on va faire, on va déjà aller voir où on peut normalement récupérer cette SDK. Donc on va aller sur download, et là on va se retrouver sur la page d'Android Studio, et l'erreur qu'on fait souvent, enfin c'est pas une erreur, mais ici c'est télécharger Android Studio. Alors que si vous descendez, vous avez la possibilité ici d'utiliser le Command Line Tools. Donc j'utilise ici, alors je vais redescendre pardon, euh, la version que vous pouvez trouver ici à l'écran qui est déjà téléchargée et j'ai ajouté dedans un petit script parce que sinon il faut utiliser la ligne de commande euh, et j'ai rajouté un petit script d'installation automatique, je vais vous le montrer tout de suite. Alors nous voilà ici dans le fichier que j'ai récupéré, donc c'est un fichier zip que j'ai dézippé, j'ai gardé le même nom. Et vous ouvrez à l'intérieur, vous allez pouvoir le, découvrir le dossier tools, bin, et ici vous avez bien le SDK euh, manager. Alors il faudra taper des lignes de commandes conv, qui sont assez simples mais qui peuvent assez être assez être, euh, perturbantes pour ceux qui débutent. Donc j'ai créé ici un petit script .bat que vous pouvez voir à l'écran, voilà, qui est euh, très simple, qui permet d'installer ce qui est nécessaire à Unity. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur Install BAT. Et là, on peut voir qu'on a deux fenêtres qui s'ouvrent. La première ici qui va être, qui s'appelle installation de la SDK. Et la deuxième ici, qui est tout simplement euh, bah, l'exécution ici des Platform Tools. Donc, on me demande de cliquer sur Accepter. Je vais faire Yes et je vais valider. Et là, en fait, je vais patienter le temps que euh, les outils se soient téléchargés. Alors, à savoir que, vous pouvez voir que le SDK Manager, si vous revenez en arrière, vous allez avoir ici les Platform Tools qui sont en train de s'installer. C'est justement ce qu'on est en train ici. Euh, d'installer euh, enfin la, la commande qu'a lancé ici le petit euh, le fichier bat tout simplement donc là euh, une fois que c'est terminé vous pouvez le voir vous allez fermer la fenêtre et automatiquement une autre fenêtre va s'ouvrir et euh, vous pouvez voir qu'on va installer ici tous les tous les uns derrière les autres tout simplement donc il n'y a rien de bien compliqué là dedans on peut voir ici j'installe la plateforme android 26 donc évidemment vous pouvez voir que le téléchargement opère et on va devoir patienter le temps que tout ça euh, soit terminé voilà, la plateforme Android 26 a été installée. Je quitte de nouveau la fenêtre. Et là, on peut voir que une dernière fenêtre sous, qui sont ici les Build Tools. Et on peut voir que les Build Tools sont en train de s'installer ici dans mon dossier de la SDK. Donc, il n'y a rien de plus simple. Comme ça, ça vous évite de taper des lignes de commande, d'avoir des erreurs. Ici, si je vous fournis euh, dans le lien que vous avez retrouvé sous la vidéo euh, la SDK complète. Elle ne pèse que 140 MO, donc beaucoup plus légère que si vous utilisiez euh, le pack Android Studio. Et euh, ça a euh, pour mérite au moins du vraiment euh, les composants de la sdk de télécharger les composants de la sdk qu'on a besoin pour euh, ensuite compiler avec unity donc on va patienter le temps ici euh, que ma sdk enfin que les build tools euh, 26 s'installent on peut voir qu'on est à 20% donc ça télécharge et une fois terminé je vous reprends tout de suite alors les build tools ont bien été installés, donc aucun souci, on peut tout fermer maintenant. Et on va avoir ici le chemin de notre SDK, donc ici il est sur mon bureau, donc je vais faire un CTRLC ou un clic droit copier tout simplement. Et je vais retourner dans Unity, et là je vais faire au niveau de la SDK, je vais simplement coller le chemin. Et maintenant, bah, ma SDK est prête. Je n'ai plus qu'à faire un build. Donc, je vais essayer ici de faire un build en Android. Donc, on va switcher la plateforme. C'est un projet vierge, donc ça devrait être assez rapide. Ce qui nous permettra de tester si la compilation euh, sous euh, pour plateforme mobile Android fonctionne. Donc, je vais au niveau des player settings. Je vais modifier volontairement ici euh, dans... Euh, Oversetting le package name. Je vais mettre ici absolument n'importe quoi. Et on va faire un build tout simplement du jeu. On va l'appeler test et on enregistre. Et on peut voir que bah déjà ça a détecté ma plateforme MySDK, ma on a pu voir le message au niveau d'Android et maintenant on peut voir que ça compile tout à fait correctement, donc évidemment ça prendra quelques secondes, mais en tout cas on peut voir euh, que l'installation de MySDK s'est euh, bien déroulée et ici euh, elle a été très rapide parce que j'ai réussi à l'installer ici en 5 minutes, 7 minutes. Euh, ça vous fait gagner énormément de temps et encore une fois on a euh, très peu... Euh, en fait de choses qui sont téléchargées qui ne sont pas euh, utiles on a vraiment téléchargé que les choses utiles pour la compilation vers Android euh, pour Unity et donc euh, bah, on a un gain de temps et un gain de place donc c'était assez intéressant donc, voilà une fenêtre ici qui s'ouvre avec mon test APK sans aucun problème. Donc, on peut voir que ce petit script fonctionne. Donc, n'hésitez pas. Évidemment, il faudra aussi installer la JDK pour que ça fonctionne. Mais ça, c'est tellement simple que je ne vous euh, l'explique pas ici. Alors, euh, évidemment, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Et puis, si ce petit script vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye